Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo, mini-review sur GLG vidéo. Alors ça sera une semaine chaussures, <rire> j'ai acheté plein de chaussures à très bon prix, donc du coup j'en ai acheté un peu plus. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de partager un peu avec vous en vidéo. On va commencer par ces Jean-Camel, <rire> j'adore le nom, voilà. Et ensuite on parlera des crocs et vous allez voir, je pense que vous n'êtes pas prêts. Non, c'est pas Jean Camel c'est Paul Kamel. J'étais pas loin, mais je suis très Jean, moi, c'est pour ça. Bon, allez, des <rire> chaussures que j'ai achetées uniquement sur AliExpress. Alors, à savoir que moi, je me fais livrer en Asie, du Sud, en Thaïlande. Et ici, alors, on parlera beaucoup de café, notamment de contrefaction, voilà comprenez un petit peu voilà on parlera, beaucoup de alors ici ils sont moins voilà ça les embête moins de mettre des logos des étiquettes des machins à savoir que vous en Europe à cause de la TVA et de l'éducation, il se peut que des fois ils enlèvent des trucs et qu'on n'ait pas exactement le même packaging et tout et peut-être pas les mêmes logos mais après ça ça dépend mais vous allez voir que c'est quand même assez, assez étonnant bon avant de commencer cette vidéo, je voudrais faire un petit point sur une espèce de légende urbaine où d'a priori on pourrait se dire ah, mais les chaussures de marque en chine elles valent quasiment rien là bas et eh ben en fait, sachez que non. C'est une des premières surprises quand tu arrives en Chine, tu vas dans un magasin Nike, les Nike sont plus chers qu'en France. Puisque les grosses marques font fabriquer en Chine, là on est d'accord, Vietnam, tout ça, tout ça. Généralement, toute la production, elle repart dans un autre pays, soit aux états unis soit à Hong Kong, comme ça. Et ensuite, ces produits-là, ils les font revenir vers la Chine, donc ils se tapent les taxes d'importation. Les produits de luxe, tout ça, tout ça. Donc, c'est relativement, euh, bah, les produits sont souvent de marque plus chères en Chine et dans certains pays que vous pourriez même les acheter en France, et tout ça, tout ça. Alors, je te vois venir, euh, petit rageux, en devenir « Ouais, mais de toute façon, il y a un mec, il travaille à l'usine, il arrive à en sortir. » Alors, un, c'est très compliqué, deux, les Chinois sont pas très voleurs, hein, malgré tout, ils sont quand même relativement honnêtes, et ensuite, quand un vendeur vous vend des chaussures avec toutes les tailles, toutes les couleurs et toutes les déclinaisons, c'est pas un mec qui les sort de l'usine, ça veut dire que c'est le mec, il a une usine à lui, sinon on peut pas sortir une paire de temps en temps. Alors, vous dire qu'on ne peut pas acheter de produits de marque en Chine hein, en trouvant des filiales parallèles et faux. On peut en trouver, mais souvent, c'est des produits qui ont des défauts. Des produits qui passent pas le contrôle qualité. À la fin, généralement, ils doivent les détruire. Et ils les détruisent pas. Ils les revendent. On en trouve sur le market. Moi, j'ai dû acheter, par exemple, du Montclair, qui avait des petits problèmes de fermeture éclair. Je sais le cas de le dire. Voilà. On trouve des produits qui ont des tout petits défauts, souvent. Et là, on peut en acheter. Mais des produits de marque qui sortent de l'usine, qui les fabriquent et qui voulaient vendre à moitié prix sur AliExpress pour défoncer leur propre marché malheureusement ça n'existe pas alors par contre ce qui existe et c'est valable pour tous les produits de marque que vous trouverez certainement sur aliexpress c'est qu'aujourd'hui un mec a une usine de chaussures en chine tu lui dis est-ce que tu peux me faire ça le mec te dit aucun problème, encore une fois. Voilà. Est-ce que tu peux mettre le logo Pas de problème, tu peux mettre ça et tout. Un mec qui a une usine est capable de vous faire exactement la même chaussure. Après, là, il y aura trois niveaux de qualité, ce qu'on appelle le A, le AA et le triple A en Chine. Le A, ça veut dire que c'est de la merde, ça veut dire que le mec va mettre ce qu'il a de moins cher, il va vous sortir la même de chaussure à euros. ça va tout être de la d'aube, il n'y a rien qui va tenir, ok, mais c'est pas cher. Le double A, on sera sur des produits qui sont quand même relativement de qualité, où la chaussure, elle ne sera pas exactement pareil au niveau de la finition et de la qualité mais elle sera pas mal et surtout elle sera quand même beaucoup moins chère c'est encore une fois un peu usine underground tout ça tout ça, pas de royalties pour la marque et ensuite en Chine on appelle ce qu'on appelle le triple A ça veut dire que là c'est Pareil, le même, le mec utilise les mêmes, fabrique les mêmes composants ou la même qualité ou des choses qui sont assez similaires. Et quand on regarde le produit, il ressemble fortement au vrai et tout, à part quelques déclinaisons, parce que souvent, généralement, vous voyez, ils font un virgule et pas exactement, voilà. Il y a les petites variantes et tout, mais la qualité est vraiment très, très bonne. Et souvent, sans les mêmes bluffants, on peut dire, ah, mais quelle est la vraie, quelle est la fausse? Là, on est quand même sur du bien. Donc, ne croyez pas que sur AliExpress ou sur les sites comme ça, vous allez payer des chaussures de marque ou des produits de marque à deux fois. Trois fois moins cher, ça n'existe pas malheureusement. C'est soit ce sera toujours de la contrepasson Après, on peut estimer que la colle du triple A c'est du bon produit, mais euh, ou pas. Voilà, après, euh, c'est pas original, mais on a quasiment la même chose. Après, ça dépend du prix. Moi, je me suis, euh, mis sur ces petites sandales. Alors, nous, en Asie, c'est hors taxe. Et, euh, voilà, le packaging était, euh, j'ai tout jeté, du coup, parce que je pensais pas faire une vidéo. Et je me suis voilà, c'était 20 balles. <rire> c'était 20 balles. C'était livré, tout ça, tout ça. Voilà. Chez vous, en Europe, je crois, c'est 30 balles, à peu près, et tout. Et j'ai regardé sur Internet, euh, machin chic et tout. 50 balles. Putain, 50 balles, les godasses, euh, les sandales, balles, ça commence à faire Chiro. Enfin bon, après, voilà, 20 à 50 balles. On va s'y mettre bien. Donc, les chaussures sont, euh, comme celles. ci elles sont très jolies en fait elles sont très bien finies elles choses un peu petit voilà moi je fais un 44 euh, là on aurait pu éventuellement dire un 44 et demi 44 c'est un petit peu juste voilà je après faut... ben, voilà après le cuir va se faire euh, la chaussure va se faire et tout elles sont très jolies elles sont très bien finies. j'ai bien aimé c'est par exemple pour changer de mes Crocs parce que vous allez voir j'ai euh... j'ai acheté les mêmes crocs que j'avais déjà pour comparer <rire> la vidéo d'après je ne tisse pas la semelle est quand même plutôt quali, encore une fois, elles sont assez résistantes. Les coutures sont bien faites, hein, euh, étonnamment. Alors, certains vont me dire « oui, mais ça, c'est des vrais, ça se voit ». Alors non, non c'est pas possible, c'est du triple A, c'est un mec qui fait les mêmes qualités et tout, il a un bon niveau de qualité, donc le prix est relativement élevé hein, au niveau du prix de vente, mais les chaussures sont plutôt bien faites et alors elles prêtent, euh, elles prêtent illusion, c'est à dire qu'elles sont totalement quasiment identiques ou alors elles sont de la même qualité et tout et surtout elles sont quand même beaucoup moins chères à cause des réseaux tout ça. Des réseaux sociaux, bon j'ai bien aimé euh, Il y a des trucs en dire. je crois que c'était un truc comme les ouïes de voiture pour mettre dedans Elles sont plutôt jolies, elles sont plutôt bien finies euh, Je les ai portées un petit peu comme ça à la maison pour pas trop les, les dégueulasser Pour que euh, vous puissiez avoir une vidéo un peu propre au niveau des produits je... je les aime beaucoup, elles sont bien, elles sont un peu habillées En plus on arrive sur l'été et tout J'ai regardé sur internet, vous pouvez vous apparemment, elles vont vous coûter environ 30 balles en fonction des couleurs, il y a toutes les tailles, bien évidemment, il y a deux couleurs, il y a toutes les tailles. <rire> voilà. Le mec, il les fabrique, quoi. Il sait. Ou alors, il connaît quelqu'un qui en fabrique et tout. Et non, malheureusement, il ne les fabrique pas pour la marque. Encore une fois, les usines qui fabriquent pour les grandes marques, elles tiennent à leur business de ouf. C'est-à-dire qu'elles vont pas commencer à vendre un peu en loose-dé des produits, machin et tout. Par contre, le mec en face qui a une même usine qui fait des chaussures aussi, lui, il fait ce qu'il veut. Voilà, qu'on soit bien clair là-dessus. Après, si vous pouvez me prouver le contraire, moi, je veux bien. <rire> mais moi, moi j'étais à Ruan Chambé là-bas, à Shenzhen. On a posé beaucoup de questions et c'est un peu ce qui est toujours ressorti. Après, euh, vous pouvez me mettre en, à défaut et me mettre un commentaire. Donc, bonne affaire ou pas bonne affaire Bah, Très bien, écoute, moi pour 20 balles, c'est pas mal, vous 30 balles, parce il y a la TVA, les frais de port, tout ça, tout ça, encore une fois, c'est toujours un petit peu le problème et tout, voilà. Alors, euh, le problème, c'est 50 balles en, en Europe, c'est quand même vraiment cher. Je les trouve plutôt jolies, plutôt bien finies, elles font un peu habillées, un peu, voilà. Encore une fois, moi, pour la, pour la Thaïlande, c'est vraiment le produit un petit peu idéal. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé as aimé la vidéo, pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas. T'as aimé ne pas aimer la vidéo, hein t'as pas aimé aimer la vidéo, tout ça, tout ça. Moi, je vais me préparer, je vais faire enquête la deuxième vidéo avec les crocs. Ensuite, j'ai encore une autre vidéo avec deux autres paires de crocs qui vous m'ont rendu fou, puisque je les ai payé 5 balles. <rire> ai 5 balles, les chaussures. Je ne m'attendais à rien et vous verrez. <rire> voilà. Abonne-toi en cliquant là-bas sur mon logo. Je vous remercie de passer me voir. Soit à tous une bonne journée. Rendez-vous dans quelques jours sur GLG Vidéo. Je rappelle, il y a GLG Review pour les Complète et GLG vidéo pour les petites vidéos comme ça. Et à chaque fois qu'on parlera de café et de contrefaction, je vous réinviterai à regarder cette vidéo là pour savoir les marques, tout ça, les produits. Nanana, voilà, Après, voilà. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Après, peut-être on m'a dit des conneries, mais généralement, c'est un peu ça. Vous avez compris, un triple A. Allez, bonne journée, bye bye.